Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 2 au 8 avril. On commence avec l'ambiance valable pour tout le monde avec un soleil en bélier dans le deuxième des camps et qui va à la rencontre, devinez, de Jupiter alors, vous savez, qui c'est Jupiter hein C'est euh, à la fois les foudres euh, de la colère euh, divine et en même temps aussi une planète de chance, d'opportunité, d'expansion. Hein Il y a toujours euh, un petit plus, plus, plus euh, avec euh, Jupiter. Alors, c'est plus, plus, plus dans le bon comme dans le moins bon. Donc là, on va considérer le côté euh, positif avec énormément d'optimisme. Hein Quand on a une conjonction Soleil Jupiter, dans son thème natal, par exemple, eh bien, on a un côté optimiste. Bon, on voit toujours le verre à moitié plein. Alors, bon, peut-être qu'on sera enclin, hein, tous, euh, à euh, absorber ces énergies qui sont euh, donc des énergies euh, qui vont plutôt dans le positif. Maintenant, bon, ça dépend évidemment de la situation générale et ça peut être de l'optimisme que vous avez pour vous-même. Hein. À côté de ça, euh, on va aussi pouvoir euh, régler certaines questions administratives, obtenir des papiers dont on a besoin, des choses un peu euh, du genre officiel. Euh, on, on fera euh, respecter ses droits également. Hein, donc parfois, bon, on le fera de manière euh, tout à fait euh, cool, euh, normale, et puis parfois, il faudra se fâcher un petit peu hein, pour se faire euh, respecter. Donc, euh, bon, c'est... A priori, un bon aspect. Maintenant, selon la position de Jupiter dans votre thème natal, bien évidemment, hein, il peut justement y avoir ce côté euh, faire respecter vos droits, le côté administratif avec des euh, problèmes qui peuvent euh, vous filer de la phobie administrative. Enfin bref, voilà, tout ce genre de trucs avec la, la paper paperasserie hein, qu'on parfois on n'aime vraiment pas. Donc les signes qui vont tirer vraiment bénéfice de cette conjoncture sont les, les autres signes de feu, hein, le lion, puis le sagittaire. Les gémeaux aussi seront euh, contents hein, de cette conjoncture. Les versos, hein, vraiment, euh, euh, c'est quelque chose qui peut euh, vous donner euh, vraiment la pêche euh, dans le domaine de la communication et des échanges, hein, par exemple. Alors pour les béliers et les balances, on ne sait pas si ça peut être positif ou ça peut être moins positif. Donc bon, il y a une petite hésitation qui est tout à fait normale d'ailleurs avec la balance. Enfin, les signes qui pourraient qui risquent de se fâcher assez rapidement, d'être irritables hein, et puissance 10 avec Jupiter, eh bien ce sont le Cancer et le Capricorne. Hein. Donc essayez de d'appuyer sur le frein hein, de mettre la pédale douce comme on dit de manière à pas créer de gros conflits. Du côté de vos activités euh, quotidiennes, eh bien, figurez-vous que Mercure vient d'entrer en taureau. Bon, c'est la saison qui veut ça, hein, elle passe à peu près tous les ans euh, au même endroit, sauf que cette année, eh bien, elle va faire une boucle, c'est-à-dire qu'elle va s'arrêter sur le 15e degré du taureau mi-parcours, hein, et qu'elle sera en conjonction avec Uranus, mais nous en reparlerons. Pour l'instant, c'est le premier des camps qui est... Euh qui reçoit hein, les influx, les bonnes vibrations de ce Mercure en taureau, qui a l'esprit très pratique, hein, je vous préviens, on trouve des solutions, c'est carré hein, au niveau euh, du quotidien, on ne laisse rien traîner, euh, euh, ou si on laisse traîner, euh, c'est parce qu'on est déjà un petit peu désordre dans sa tête, mais a priori, hein, c'est surtout que euh, Mercure va être en bon aspect avec Saturne, figurez-vous. Donc euh, forcément, ça donne un côté euh, plus construit, plus sérieux, que ce soit dans vos relations avec votre entourage proche, avec vos clients aussi, puisque Mercure représente la clientèle, euh, ou tout simplement avec les gens que vous croisez quotidiennement dans vos activités, si vous ne travaillez pas. Euh, ce Mercure en taureau, donc... Euh, peut vous rendre aussi beaucoup plus raisonnable, si vous êtes quelqu'un, vous euh, voyez, qui prend des décisions trop rapidement, euh, qui agit avant de réfléchir, comme le bélier. Euh, bon, avec cette, euh, cet aspect de Mercure, euh, avec euh, Saturne, hein, surtout, eh bien, bon, vous allez prendre le temps de réfléchir. De toute façon, euh, à Mercure en taureau, euh, l'esprit est plus lent, il a besoin de temps pour... Euh, intégrer les informations, ou pour préparer ce que vous avez à dire, hein, si vous devez vous exprimer, que ce soit par écrit ou par oral, vous avez intérêt à préparer. Petit conseil, hein, ne soyez pas trop entêté obstiné euh, les autres euh, n'aiment pas trop ça. Les signes concernés, euh, évidemment, euh, le taureau, la vierge, le capricorne, ensuite, euh, dans une moindre mesure, le cancer, le scorpion et les poissons. Premier des camps, évidemment. Et pour les signes que j'ai pas cités, bon, euh, si vous voulez, vous pourrez quand même utiliser euh, les qualités euh, du taureau, mais dans une moindre mesure. Dans le domaine affectif, eh bien, c'est toujours la Vénus en taureau. Et, et je vous ai déjà dit hein, combien elle est forte quand elle est en, en taureau, parce qu'elle est chez elle, donc elle est beaucoup plus puissante. Et en plus de ça, cette semaine, eh bien, elle va être en bon aspect avec une planète qui lui ressemble mais XXL, c'est-à-dire Neptune. Donc vous allez tous ressentir hein, cet aspect de Neptune euh, et de Vénus si vous êtes du troisième des camps euh, des signes cela signifie que d'abord, vous allez exprimer euh, vos sentiments avec euh, plus de, comment dire, euh, vous vous laisserez davantage aller, vous mettrez pas de barrières, pas de limites à ce que vous ressentez, hein ça c'est une première interprétation. Deuxième possibilité, euh, je veux dire la bonté, la générosité, Hein, de, de Vénus en taureau et de Neptune en poisson, va s'exprimer à plein. Vous aurez envie hein, d'aider les autres, de, de, de leur faire euh, du bien, hein, d'une certaine manière, et, et, et d'être quelqu'un qui euh, montre hein, qu'il a euh, la volonté d'être… Euh, bienveillant voilà il y a beaucoup de bienveillance alors sur le plan amoureux évidemment avec Neptune on a un petit peu tendance à la fusion à, à se sentir en osmose avec euh, avec l'autre, hein. donc bon, ça, ça ne sera certainement pas désagréable, alors sauf si vous êtes célibataire, évidemment vous, votre besoin de fusion bah, peut-être que vous l'aurez avec euh, l'un de vos enfants, avec votre animal favori, de toute façon ça s'exprimera hein, d'une manière ou d'une autre, donc juste, hein, ce que je peux vous conseiller c'est de mettre quelques limites, hein, de pas euh, voilà, de ne pas hystériser euh, les choses. Euh, les signes qui euh, reçoivent euh, cette conjoncture euh, de manière euh, tout à fait euh, naturelle, évidemment, bon, euh, euh, le taureau, euh, troisième décan, hein, va être content, euh, le scorpion, troisième décan, va être content aussi, avec Vénus, il n'y a pas de mauvais, mauvais aspects. Évidemment, les cancers, les vierges, capricorne euh, seront euh, aussi euh, de ceux qui euh, recevront ces bonnes vibrations. Et n'oublions pas les poissons, hein, bien évidemment parce que ce sont eux qui reçoivent Neptune et c'est peut-être vous qui ressentirez le plus euh, cette conjoncture. Soyez sympas, likez, abonnez-vous, soutenez notre chaîne. Et puis, retrouvez-nous, si vous le voulez bien, le mardi soir pour notre live avec Zoé, sur nos réseaux sociaux aussi, avec des petits posts quotidiens. Le site, c'est l'astro.com. Et enfin, si vous voulez des consultations, envoyez-nous un petit mail. Bonne semaine